aventure dans le détachement. Avec notre argent, j'aimerais commencer avec un exercice qui peut sembler simple mais va se révéler de plus en plus complexe une fois qu'on l'aura mis en place. Il faut considérer que dans une journée, nous n'avons que 24 heures. À partir de ce moment-là, il va y avoir des choses qui vont être essentielles et d'autres secondaires. Ce qui va être important, c'est de déterminer ce qui nous est essentiel de ce qui nous est secondaire. Donc dans cet exercice, on va lister ensemble les choses qui pourraient être essentielles et ceux qui nous semblent secondaires. Prenons un exemple. Manger, boire est essentiel. C'est ce qui nous maintient en vie. Maintenant, boire de l'alcool, fumer, Manger trop sucré n'est pas essentiel, il est secondaire. Mais pour certaines personnes qui vont être impactées par leur addiction, alors il se trouve que ce qui est normalement secondaire devient essentiel. Si je suis fumeur et que je suis malheureusement addict, il va sans dire que dans la journée, si je ne fume pas, je vais me sentir mal. Donc cela va devenir essentiel. Maintenant, la question est, comment faire pour ce qui est censé être secondaire et qui est pour nous essentiel, redevienne secondaire Eh bien, il faut intégrer la notion de choix. À partir du moment où nous avons le choix, eh bien, toutes les possibilités s'ouvrent à nous. À partir du moment où nous n'avons plus le choix, il ne reste plus qu'une seule solution. Donc, si je suis fumeur et que je suis addict, je n'ai pas le choix. Mon addiction va m'entraîner vers le fait que fumer est essentiel pour moi. Maintenant, là où je peux agir, c'est comment rendre cette chose qui est devenue essentielle pour moi, secondaire. Donc comment retrouver mon choix Comment retrouver cette situation où j'ai le pouvoir de dire oui ou non. Par exemple, je peux mettre en place tout un système où, avec une transition, je vais sortir de mon addiction via des patchs de nicotine, via un groupe de discussion, via un suivi thérapeutique, psychologique, et m'en sortir petit à petit. Et ainsi, fumer ne sera plus essentiel deviendra secondaire. Mais qu'en est-il de l'argent alors Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel ou secondaire Eh bien, je parlais d'addiction et l'argent, pour certaines personnes, voire un grand nombre, fait partie de ces addictions. L'argent doit être dans la case secondaire. C'est la même place que toutes les addictions. Mais alors, si je suis dans la situation de j'ai besoin d'argent pour vivre, pour manger, boire, pour avoir une maison, c'est essentiel. Et donc, dans cette logique, mon travail est essentiel, car c'est grâce à lui que je gagne de l'argent qui me permet d'avoir une maison et de faire les courses pour combler ma faim et ma soif qui, elle, est essentielle à ma survie. Pourtant, l'argent et le travail sont secondaires dans la vie. Parce que passer des années de vie, des heures de nos journées, à effectuer une tâche pour quelqu'un d'autre, n'est pas forcément la vie que l'on souhaite, n'est pas essentielle. Si on vous demande, entre votre travail ou votre temps libre, je pense qu'il est clair que le temps libre l'emporte, que les vacances l'emportent que passer du temps avec votre famille l'emporte, avec vos amis, vous amusez, rigolez, donc on voit bien qu'il y a un ordre pratique de l'argent qui le rend essentiel, Eh bien il suffit d'appliquer la même chose qu'avec l'addiction à la cigarette, il faut déterminer comment retrouver notre choix vis-à-vis -vis de l'argent. Car à partir du moment où vous vous mettez dans la situation où vous avez le choix d'aller travailler ou de ne plus aller travailler, vous avez le choix de continuer à travailler pour gagner de l'argent ou de ne plus travailler pour gagner de l'argent, si ce choix est à vous, alors l'argent et le travail deviendront secondaires.